Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. En accompagnant énormément de gens en coaching, que la majorité des gens meurent à 25 ans. Mais au fait, on les enterre après, beaucoup plus tard, peut-être à 50, 60 ou 70 ans. Et je ne suis pas la seule à avoir fait ce constat, même Ben Franklin a fait le même constat. Et oui, les gens, on les enterre à 75 ans, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont morts très jeunes. Et vous savez pourquoi Parce qu'ils ont abandonné leurs rêves, ils ont abandonné leurs objectifs, ils ont abandonné le poste de leurs rêves, le voyage de leurs rêves. Tout ça pourquoi Par peur. La peur les tétanise. La peur de quoi La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer. Si tu ne veux pas te retrouver dans une situation de mort-vivant, c'est-à-dire que ton âme est complètement morte, mais que tu es emprisonné juste dans un corps, arrête, prends le risque de vivre, prends le risque d'échouer, va à la rencontre de ta peur et j'ai une bonne nouvelle pour toi, l'ennemi de la peur, c'est l'action. À chaque fois que tu passes à l'action, la peur déserte. Parce que si tu ne le fais pas, à la fin de ta vie, tu auras des regrets et non pas par rapport à toutes les choses que tu as essayé, que tu as raté, que tu as loupé, que tu as échoué. Non, tu auras des regrets avec pour seul compagnon une boîte de Kleenex parce que tu n'auras eu euh, pas le courage de passer à l'action. Tu n'as qu'une seule vie et tu n'as pas le droit de la gaspiller. Qu'est-ce que tu attends Fonce Le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu réussisses.